Quand je vois ma soeur qui est en train de chanter avec joie, j'imagine ma mère. Je vois comme c'était comme tant de jours que j'ai accouché. Amen. Amen. Je sens, c'est comme si c'est moi qu'elle est, de, de, de, est en train de me parler directement. C'était vraiment, vraiment horrible. Mais, chaque fois que si université est dans l'école, il était vraiment dans l'école. Sinon, je n'allais pas être ici debout devant vous. Sinon, elle aussi n'allait pas être là pour le consacrer aujourd'hui. J'étais à la maison très bien le matin, c'était un jeudi. Je me suis levée. Je fais tout ce que je peux faire le matin. J'avais rendez-vous pour la monitoring. Je suis allée, j'étais bien, j'étais vraiment. Bien sûr, fatiguée, mais j'étais en forme. J'arrive là-bas. Juste quand on commence, on me dit que la tension est à 13. Ma tension n'a jamais été plus que 11. Et comme j'ai un problème de pré-plompsie, normalement aujourd'hui je devais avoir une fille de 6 ans. Mais Dieu n'a pas voulu, j'avais fait un pré-plompsie à 30 semaines. Dans ma tête, j'avais toujours, toujours quelque chose qui, qui me faisait peur parfois. Et chaque fois que j'avais peur, je venais chez le pasteur, il me fortifiait. Et là, je me sentais un peu à l'aise. Chaque fois que j'avais peur, c'était comme si c'était Satan qui, qui me disait « Cette fois-ci, tu ne vas pas avoir ta fille. » Et quand ça montait, ça montait, ça montait... Je, parfois je, je dormais, je ne voyais même pas de vision, que non j'ai accouché, je suis avec un enfant, donc je voyais plus ça. Je venu toujours chez le pasteur, il n'a jamais été fatigué, il me reçoit toujours, c'est la même chose, je reviens toujours. J'ai dit toujours la même chose, j'ai peur, je ne sais pas si je vais accoucher. Et Dans ma prière, je, je disais à mon Dieu, je veux au moins une seule fois dans la vie accoucher comme une femme normale, avoir de douleurs, perdre le zoo et puis faire tout ça comme toutes les femmes. La tension était à 13, on m'a dit d'aller éviner, je suis allée éviner, on a regardé, on m'a dit qu'il y a des protéines dans les riz. Donc il n'y a pas moyen qu'on me laisse, il faut que je reste là. Je dois choisir entre la césarienne et le détachement. Et c'était tellement merveilleux parce que j'ai toujours peur depuis le début, mais ce jour-là je n'avais pas peur. Je n'ai même pas voulu me décider, je suis sortie chez le gynécologue. J'ai appelé mon mari, je lui ai demandé de venir parce qu'il travaille non loin de l'hôpital. Je lui ai demandé de venir. J'étais tellement calme parfois moi-même, quand j'imagine, ça m'étonne. J'ai pris l'ascenseur, je suis montée à la salle d'accouchement. J'ai appelé le pasteur. Quand j'étais déjà dans la salle d'accouchement, j'ai dit « pasteur, je, je suis devant un dilemme. Je ne sais pas quoi choisir entre déclenchement et la césarienne ». Parce que lui il savait que je ne voulais, je voulais ni le déclenchement ni la césarienne. Il m'a dit :« Je suis, suis, suis le déclenchement, on va prier pour toi. » Et je suis tellement contente parce que je sais que de tout mon cœur, je sais que vous avez prié pour moi. Alors rien que pour ça, j'ai envie de vous dire vraiment merci, merci, merci du fond du cœur et que Dieu vous bénisse énormément. C'était vraiment douloureux. Donc la minute où on a essayé de me déclencher, c'est à ce moment-là que la contraction a commencé. Donc je peux dire de 16h à 22 h j'avais des contractions. Ça évolue normalement. À 22 h c'est parti, ça commençait à venir après 30 ou 40 minutes. Et à 4h ça a encore commencé. 3 minutes, 3 minutes on a dit non, maintenant ça va, c'est comme si elle va sortir. À 6h55 à 6h, j'ai perdu les os. Et moi je ne savais pas, et pourtant au fur et à mesure que la contraction augmentait, la tension aussi augmentait. J moi je ne savais pas, moi j'étais là, j'étais toujours en train de supporter. Après un petit moment, la sage-femme est venue elle m'a dit que non, on ne sent plus les cœurs de ta fille dans le monito, on va maintenant voir, on va, aller, on, va, on va faire par la voix basse pour écouter son cœur. À ce moment-là, j'ai vraiment paniqué mais j'étais tellement calme parce que je sais mon mari a un problème de tension alors je me suis dit si moi je panique alors lui ça sera comment parce que lui il panique même quand on me pique alors je me suis dit non garde ton calme, dis avec toi. Quand le sage-femme est rentré pour chercher le matériel ce sont les gynécologues qui sont entrés 6 les gynécologues et les sages-femmes, donc il y avait six personnes dans la salle. J'avais vraiment vu qu'il y a quelque chose qui ne va pas maintenant là. La gynécologue, celle qui était directrice de la salle d'accouchement, elle m'a dit pour moi je ne vais pas attendre encore quelques minutes parce que là je ne vais pas demander ni ton avis ni celui de ton mari. Mais je vais juste t'amener dans la salle d'opération, il faut qu'on sauve et toi et ta fille. Parce qu'avec ton problème de préclampsie, avec la sérénité qui a eu avant, et la tension qui fait que monter, les protéines dans ton urine ne diminue pas, il faut vraiment qu'on opère, sinon ça ne sera pas possible. J'ai rien dit, mon mari n'a rien dit, on a accepté. On est allé dans la salle d'accouchement. J'avais été. Comme la contraction a commencé à faire après 3 minutes, 3 minutes, j'avais de la vertige, j'étais un peu fatiguée, je me suis dit peut-être c'est juste, c'est normal, c'est la douleur. Et pourtant c'était à cause de la tension. Je ne voyais plus bien, c'était vraiment flou. Quand on est en train dans la salle d'accouchement, le temps qu'on qu mette tout le péridural, tout ça, je n'étais plus moi, je ne pouvais même pas faire un effort pour me dire fais ceci, fais, fais cela, je n'arrivais pas. J'étais vraiment au bout. Mais était là, juste après 15 minutes, non, le, tout, le gynécologue disait que non, ça va faire au moins 3 heures du temps, vu l'opération que tu as eue avant, ça va faire au moins 3 heures du temps. Et juste après 15 minutes, ma fille est sortie. Amen. Elle était vivante, elle était en forme. J'allais dormir Quand, avant qu'on me pique, j'étais déjà en train de sondager. Et je disais à la, la, la sage-femme qui était stagiaire, là, j'ai dit, fais une forme, que je ne dors pas, réveille-moi. Je veux voir ma fille avant de, avant de dormir. Réveille-moi, réveille-moi. Et quand je l'ai vu, je n'ai même plus dormi. Je l'ai regardée. C'était à 9h55. Jusqu'à 13h, je n'ai même pas fermé les yeux. J'étais fatiguée toute la nuit, je n'ai pas dormi. Si je suis de ce côté, on dit, réveille-toi, ta fille, dort de ce côté, il faut changer la position. C'était tellement... Tellement compliqué que parfois, moi, je me demande c'était comment, comment ça s'est passé. Je n'ai jamais, je n'ai pas vraiment la réponse correcte moi-même qui était là, sur place. Et je sais, c'est parce que vous, vous avez prié pour moi et parce que Dieu m'a protégé. Amen. Vraiment, merci, merci de fond de Que Dieu vous bénisse énormément. Amen. Malgré tension, malgré les, les, les, les protéines d'Alésirine, malgré tout ça. Ça n'a pas apporté ma fille, ça m'a pas apporté. Et là, nous sommes là aujourd'hui. C'est grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.